Et salut bon, les bon, guerriers, non, le coup, moi, ça, <rire> salut les guerriers, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions, il n'a pas oublié, Donc, pas de vidéo force mercredi, on sera à de ce petit live, on va aller à la salle faire une bonne séance jambes. lui il vient de se réveiller du coup, euh... petit rituel du gamer, une petite partie de lol, vas-y vas-y met, mais... bon panoramique, les gars, bourre QNT, pump QNT, caféine QNT, la bonne cuir j'ai une plus grosse un hein. de et allez je vais m'envoler première série Ah c'est dur, hein. la reprise des jambes c'est très dur les gars, j'en suis à 4 séries de squats. Bon mes elles sont ridicules, hein. je vous l'ai dit c'est la reprise, mais je préfère prendre mon temps, ça fait 6 semaines là j'ai repris le travail sur les jambes, mais j'ai pas envie de charbonner dessus et, et de me détruire encore. Mais là, Faut que ouais. tu quittes le club, t'as pas entendu Je qui crée du tout ça parle des dopés, c'est toi tu dégages Bon <rire> <rire> moi je suis en train de faire le mollets parce que j'en ai besoin vous voyez Mais lui là, qu'est-ce qu'il fait exactement Il a deux ballons de rugby à ses mollets et continue de taffer. Monsieur, stop. Il faut s'arrêter là, ça va, ça va exploser. Fais semblant, si fais semblant. fais semblant, allez. Non, je te jure que ça. C'est semblant, allez. Il n'y a rien. Là, si tu lèves le pantalon, il n'y a rien. <rire> Et, Et ça, ça fait, mal. fait mal. Ici, la lumière, elle est formidable. Ah ouais Bon, on va faire des beaux plans là. On se gagne <rire> c'est ça Bah dis viens, on va se mettre tout deux dans les toilettes. Et lui me suis, hein. Allez, je te suis, ils veulent voir -ce il ça. Non toi tu qu veux Qu'est-ce que tu vas montrer Qu'est-ce que tu veux montrer T'as fait les jambes, c'est les jambes qu'on va avoir C'est les jambes, on va rien, c'est la lumière, elle pour les cuisses. S'il n'y a pas de lumière cuisse, elle est nulle. Tu devrais te mettre à la muscu. Hein. Ouais, je suis d'accord. <rire> non, je rigole, elles sont là, elles sont ouais. là. Après, on n'a pas pris la meilleure des caméras. J'ai décidé de me mettre tout nu dans toute la vidéo, hein, parce que c'est ça que vous voulez. Donc Mais t'as tout nu. Tout nu. Tout nu. On va vendre, la On va vendre quoi Un... eh, Combien De bien de ronds C'était une séance jambes, je ne montre pas les jambes. Oh là là, dans le miroir, ça rend bien. Il y aura une vidéo transformation sur mes jambes. Dans le miroir, ça rend bien. En tout cas, là, quand je me vois dans le miroir, je trouve ça bien, tu vois. Moi, je te trouve bien chargé, ouais. Eh, allez. QNT, moi, Et allez, tu Une jambes. Après une semaine de quoi tu... une... une semaine de cheat, là. <rire> une semaine d'expérience sociale. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est que les abonnés Lui, c'est un corps de bodybuilder, les gars. Vous savez, je me mets à côté de lui, on, on me voit plus. On vous a fait une bête de vidéo et vous verrez que Pimous, euh, il est beaucoup plus épais que Baz et moi. Mais par contre, je crois que vous allez être fiers de moi, les gars. Je crois avoir affiché un bon niveau à côté là, de Bazinga. Ouais, c'est ça que je gardais, là. Donc, rendez-vous euh, fin août pour le fit avec ouais, Bazinga. Et euh, fin août également pour ouais, le fit avec les doubles le dragons. De retour chez Pimous. Je suis sûr, il est seulement en train de faire à manger là. Ou il est sur Valorant, enfin sur CS:GO et il veut pas m'ouvrir. Monsieur. pas la peine de quoi. Ça comme un animal. Là. Mais c'était pour euh, les abonnés. Ils ont dit... et les abonnés m'ont dit ça, sonne, sonne. non On c'est parti, Pimousse. grosse game Valolo. Ah oui. on, on, joue. Joue. on joue en 4-4-2 Vas-y, on joue. Vas-y, je prends Phoenix. Je te Putain, les gars, on vient juste de finir de manger, la flemme de travailler, mais on a des choses à faire. On doit, on doit faire quoi, Pimousse Il va me dire oui. Pimousse, à on a peu à peu près. Il fait niquer. à chaque fois il des trucs. Pimousse, il fait 10 degrés, tu mets la clim. Faut, faut avouer maintenant. Dis les produits que tu le prends qui te chaud comme ça, voilà. Au moins, il vous le dit, les gars. Parce que mettre une clim quand il fait 10 degrés, les gars, je suis pas d'accord. Voilà le secret de Pimousse. Le D.N. Clambutérol. Clambutérol, ok. <rire> <rire> C'est quoi ton produit C'est du foudroyant, frère. C'est pour foudroyant. C'est des produits bizarres, Pimousse, toujours. Et ça s'appelle foudroyer, frère, ça doit être bien. Ah c'est pour repeindre les poutres en blanc en fait. Voilà. C'est surtout je vais en mettre partout, je vais être sûr qu'il n'y a aucune araignée. frère. J'en ai marre de m'entraîner de les voir Ah, hey, c'est un beau bon truc. Et là t'as la haine, t'as perdu un ballon. T'as fait mal, t'es un fou, je te fais mal ou quoi Non mais un petit doucement pour commencer. Comme ça pour que tu testes un peu. Tu ouais, vois On va tester. Oh, ouais, va un peu comme ça. Et là t'as perdu un ballon. T'as perdu un ballon. Perdu... <rire> je t'avais dit ouais. <rire> Comme on t'apprend à voir qu'ils font 1, 2, 3, 4 On bat les chaussettes J'en le dock à deux en même temps Je m'accupe les pieds 1, 2 Tu veux <rire> me mettre quoi Je mets un coup de pied, tu mets un coup de poing un, On un, met un coup de pied ensemble Un coup de pied ensemble oh, Ouais, on se déclenche T'as bien en bas et oh. <rire> je t'appuie le haut 1, 2, 3 J'ai envie de me faire ouais, mal Si, vas-y, attends le refait 1, 2 Ah, non. je crois pas <rire> Il sait qu'on va se frapper ans, je me tourne pas Vas-y, 1, 2 Allez, zéro, <rire> zéro force. On va la tourner au moins. Un, deux. <rire> update, petite update du home gym. Voilà. Home gym, on le fera. Il a eu son pistolet euh, de peinture là, il a pu mettre les murs en noir. Donc les gars, vous le voyez, ça fait oui, oui. vraiment ça fait mieux là. Pièce, hein. Par rapport à cette mort. photo qu'on vous a affichée sur notre Instagram, n'hésitez pas à... à nous ajouter sur Fitness Fusion. Regardez ce petit post, ça c'est pour Fimous s'il rajoute au montage. Dorénavant, les vidéos force on va les tourner ici, on vous fera aussi. Quelques petites trainings et lui il s'occupe de tuer les araignées pour euh, puisse s'entraîner voilà. euh, sans se faire piquer. Parce que vous savez, on n'aime pas tout ce qui est piqueur. Bon, on a fini la réunion, on a terminé de, de bien travailler. J'ai tout donné, je suis... tout Moi, j'ai fait 50 km pour venir chez lui travailler. On fait quoi On joue à Valorant. Il, il a fait 50 km pour perdre 3 games d'affilée. On direct. se met sur Discord et tout, on peut jouer. <rire> pas besoin ouais, de dépenser mais... de l'essence. Hein. Et là, on là on va lui, je reprends la carte fitness fusion et je mets le plein. Non <rire> Là, on va à Lille. On va aller faire le plein, mais d'autres choses. Ah, en plus, est On Rob... est des gamers aujourd'hui. Oh, Roknar qui invite. Voilà. Dans réunion avec Issal, je suis un gamer, ça y est. Le titre de la vidéo c'est. <rire> je suis ça qui je rentre dans le monde du gaming. <rire> Deuxième fois que ça devient un gamer celui-là. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> mais de plus en plus. Moi je si Sur quoi il pourrait facturer ce truc C'est peut-être. de la Suzanne. Il a une idée de compétence. Que... <rire> la diète est propre. La diète est sale mais le physique est propre. C'est pas notre fois, c'est Roknar. Bon les gars, on a voulu se faire plaisir, mais on est vraiment déçu. Franchement là, c'est un menu enfant. Happy meal. Un menu sale. Tu t'es perdu. Deuxième <rire> repas, mais le, que... le pré-dodo. Avant quel de quel dormir, nom... pour pas cataboliser la nuit. Là-bas, c'était un gros muscu. C'est pour pas cataboliser cette nuit. Il y a du de la viande, des glucides, il y a tout ce qu'il faut. C'est lui hein, c'est pas moi. C'est un pote qui m'a dit, m'a dit, s'il vous plaît, il m'a dit, je te suis. Il m'a dit, on utilise la carte FF, c'est moi qui paye. Il m'a dit, je te suis. L'expérience sociale continue. Oh là là, hé gros, c'est énorme. Ah d'accord, je Ah, j'ai ton burger, oh là là. Le non burger. Attends, attends, il y a un et deux, moi c'est lequel va vrai, on va savoir. rends mon mes frites, s'il te plaît. Rends tout de suite. Voilà comment on est. C'est bon ou pas? J'espère que maintenant t'as pas gratté tes Ah, et bon appétit. Voilà. Décale-toi vers moi encore. Ah, oui, d'accord. Non, ça c'est le tien il est trop gros, c'est pas possible. Il y a de la salade, de Il a de la salade. de la salade. de la Il y a de la salade. Il de la de la tu de la de la de la de Oh bâtard Oh non Qu'est-ce J'avais la photo quand tu crois comme ça mais le problème il a été comme ça. Oh. Bonne Hum mmh, la salade Hum il fait zéro